Le 31 août, ceci sera sans doute l'avant-dernière présentation des tomates. Euh, donc, euh, je vais vous présenter une nouvelle tomate qui se trouve dans mon bac numéro 2 et qui est la Golden Jubilé. Elle est relativement ferme, orange. Donc, je vais en cueillir une. Voilà ce que ça donne. Donc, elle est, plus, elle est vraiment ferme. Donc, euh, bon, il y a une petite tache là. Donc, le pied est vraiment petit. Il doit faire, euh, allez, 1 mètre, 1 mètre 10 maximum. Donc ça monte pas très haut. C'est assez tardif quand même. Donc il y a d'autres tomates qui sont en train de mûrir là. C'est pas extrêmement productif, hein, je trouve, comparé aux autres pieds qui m'ont donné des tomates. Autre variété de tomates que je voudrais vous présenter, c'est la Burpee Delicious. Donc un de tomate qui est relativement petit, il fait, je dirais, dans les 1m20 maximum. Alors, j'ai peu de tomates mûres en fait, j'en ai qu'une seule qui est mûre et elle est relativement déformée. Donc, je vais quand même la, la tester pour le goût. Par contre, je récupérerai pas les graines sur celle-ci, je récupérerai les graines sur les autres qui ont un format un petit peu plus standard. Donc, ils sont assez grosses, elles aussi, mais pas aussi grosses que celle-ci. Donc aujourd'hui, on ne testera que le goût. Voilà, donc je voulais vous montrer la, la taille de la tomate qui a l'air vraiment très grosse. Hein, vraiment, euh, elle a l'air euh, assez lourde. Donc euh, je pense qu'on doit être proche du kilo. Mais bon, elle est vraiment pas jolie. Elle a une tête euh, toute bizarre. Et donc, ici, on en a vraiment des beaucoup plus jolies. Notamment celle-ci ou celle-ci encore, qui sont quand même assez grosses, mais... Euh, mais quand même avec un aspect un peu plus conventionnel. Donc euh, je, je récupérerai les graines sur ces tomates-là. Une autre tomate que j'ai failli oublier de vous présenter, c'est la tomate Chocolate Cherry. Je l'avais prise pour euh, la tomate Black Cherry que j'ai déjà testée euh, dans une autre présentation. Donc je vous montre le pied. Donc, le pied n'est pas très grand, donc, il n'est pas trop attaché non plus, mais même si je l'attachais, je serais à 1m20, je pense. Donc, c'est un pied qui est assez compact. Il n'y a pas énormément de, de tomates cerises dessus. Et de ce côté, en fait, les pieds de tomates, je les ai plantés extrêmement tard. Donc, euh, ils n'ont pas forcément eu le temps non plus pour se développer correctement. Alors en tout cas, pas autant de temps que les autres. Je voulais vous montrer aussi euh, le coqueret du Pérou. Donc, euh, alors, c'est une plante que j'ai acheté en jardinerie. Je vous montre un petit peu. Ah, donc, il y a, comme vous voyez, il y a les fruits dessus. Les coques de protection là sont, sont bien sèches. Donc, apparemment, c'est le moment euh, pour les récolter. Donc, j'en ai goûté. Alors, moi, je trouve ça assez bon. Il faut vraiment tester pour savoir si on aime ça. Euh, donc, voilà le fruit avec sa, sa coque. Et une fois qu'on a enlevé la coque, je trouve le goût agréable donc euh, bon il faut tester, hein. je pense que c'est vraiment euh, c'est pas un goût euh, qu'on a l'habitude de, de savourer Donc euh... je vais l'ajouter aussi à ma liste hein, si ça intéresse quelqu'un donc le pied lui-même vous voyez c'est pas extrêmement grand, ça doit faire euh, un peu plus d'un mètre, hein, je dirais un mètre vingt maximum pour ceux qui ne sont, euh, voilà, sont pas super bien attachés, ben ce n'est pas évident à attacher non plus, hein, je trouve. Ce n'est pas pratique, il y a beaucoup de branches qui partent un peu dans tous les sens. Je pense que ça doit pouvoir se conserver euh, quelques temps à tester. Hein. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas du tout le temps pendant lequel on peut garder les, les fruits. La tomate que je vais vous présenter, c'est la cream sausage. Donc, euh, elle, est, elle est très tardive en fait, à, à mûrir, elle reste ferme. Donc voilà, j'en ai cueilli une ici. Donc elle est assez sensible au pied noir. Il y en a beaucoup qui, qui sont touchés, plus ou moins légèrement. Voilà, vous voyez. Le pied n'est pas très grand. Il doit faire, euh, allez, même s'il n'est pas super attaché, il doit faire 1m20. Donc c'est assez compact. Bon, il y a quelques, quelques tomates dessus tomate que je vais vous présenter en fait c'est une tomate que je n'avais pas prévu de faire cette année et qui est un semi-spontané, donc c'est une tomate que j'avais faite l'année dernière qui s'appelle la Green Envy donc qui donne des petites tomates cerises vertes donc qui donne vraiment beaucoup hein. vraiment ça donne pas mal donc c'est sympa parce que comme j'ai perdu les, des variétés, ben, en fait j'en retrouve une et je crois que j'ai en réalité trois pieds de Green Envy qui ont repoussé spontanément. Donc euh, je vous montre un petit peu, Donc euh, bien sûr, le, les, les tomates qui poussent. Donc il y en a vraiment pas mal. Et ça monte à peu près à 1m60, je dirais. Donc euh, une nouvelle variété de tomates que je voulais vous montrer, euh, qui s'appelle Green Sausage, Alors, euh, qui veut dire euh, saucisse verte. Alors, un problème, en fait, je pense sur cette variété, c'est qu'elle n'est pas verte, elle est rouge. Donc, vous euh, voyez, alors la forme ressemble à, à la Green Sausage, euh, sauf qu'elle est rouge. Et comme j'en ai jamais fait avant, je pense que euh, j'ai bien, enfin, euh, j'ai pas fait d'erreur au niveau de, euh, de, de l'identification, parce que je ne me rappelle pas avoir commandé d'autres tomates qui avaient cette forme-là. Euh, donc, euh, visiblement, il euh, y a eu un problème... Euh, sur le sachet qu'on m'a fourni, qui était bien identifié Green Sausage, mais en réalité, qui était autre chose. Donc, je vais essayer de me rapprocher de l'endroit où, où j'ai acheté ces graines. Bon, alors, elle est peut-être bonne. Hein. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous euh, savent, en fait, ce que pourrait être cette euh, tomate. Donc, euh, vous voyez, elle doit faire à peu près, euh, aller 7 à 8 cm de haut, là. Sur, euh, je dirais... 4 cm de diamètre à peu près, plutôt aplati, donc c'est pas rond, hein. euh, donc euh, bon, j'avais des cornues, euh, mais c'est pas du tout ça, euh, donc j'ai pas pu me tromper moi euh, au niveau de mes semis, donc euh, bon, alors c'est une tomate qui donne plutôt pas mal hein, quand même malgré tout, euh, elle est quand même assez tardive, parce que là euh, je la récolte à peine, et elle est aussi euh, sensible au cul noir, vous voyez donc euh, bon, alors je ne sais pas ce que c'est. Euh, franchement, euh, c'est étonnant. Euh, là, j'en ai encore une. Donc euh, voilà, ça fait euh, euh, des jolies tomates, mais euh, le problème, c'est que c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Donc euh, bon, et c'est toujours un peu dommage de, de se retrouver dans ce genre de situation. Donc je vous montre euh, une des tomates que j'aimerais récolter avant de la fin de la saison. Donc, euh, donc celle-ci c'est la gardener's Delight. Donc je l'avais déjà fait euh, il y a quelques années. Ce pied a été atteint par euh, la maladie du pied noir. donc en fait euh, c'est euh, une bouture en fait, que j'avais euh, replantée. Ah, donc il a bien pris hein, parce que euh, bon, elle est petite mais euh, il y a toujours euh, quelques petites tomates dessus. D'ailleurs je vous montrerai en fait, euh, je n'ai pas pu euh, tout replanter et euh, certaines boutures sont restées en pot et euh, malgré tout, elles ont continué à pousser donc euh, je, je vous montrerai ça après donc un petit clin d'œil à Hamid à un ami potagiste marocain de Casablanca euh, donc euh, voilà, <rire> en fait, euh, comme tu peux voir il me restait des, des boutures en fait euh, de plantes de tomates euh, qui ont été atteints par la maladie de, du pied noir et donc euh, J'en ai... ai replanté une partie en terre mais euh, en fait j'avais plus de place donc euh, j'ai ai laissé les dernières boutures en pot et ça a continué de, de pousser quand même. Hein. Donc euh, en fait ici à gauche c'est de la tomate de Berao. Donc on voit quand même qu'il y a des tomates avec... bon, qui sont vertes bien sûr mais euh, qui sont quand même euh, qui continuent de pousser. Euh, D'ailleurs, euh, je vous ai montré juste avant la tomate Gardener's Delight, vous voyez celle-ci elle est encore plus jolie en fait en pot que celle que j'ai dans mon bac. Alors, par contre le vert est moins intense donc je pense que le pot est un peu petit. Donc bon je ne sais pas si je vais réussir à obtenir quelque chose là-dessus, mais on verra bien. Et là encore une bouture que j'ai remise dans un autre pot. Donc, donc on va voir ce que ça donne. La tomate que j'attends toujours de récolter, c'est la tomate artisan Lucky Tiger. Donc vous voyez ça donne des tomates pointue comme ça euh, alors j'en ai une là mon qui est, est abîmé par contre donc ça devrait pas tarder euh, mais bon elles sont pas encore prêtes donc là ici j'ai la tomate atoll alors le pied est vraiment très petit euh, alors j'ai trois tomates dessus là, il est vraiment pas super beau alors, on va voir mais euh, je vais voir si je récupère celle là elle est un peu ferme pour l'instant elle commence à à prendre de la couleur, mais elle, elle est vraiment pas, le pied est vraiment pas terrible. Donc euh, je, vais, je vais voir si je récupère les graines là-dessus ou pas. Nous sommes dans la cuisine, il s'est passé à peu près cinq jours entre le moment où j'ai fait le ramassage des tomates et cette présentation dans la cuisine. Donc j'ai renouvelé certaines tomates qui à l'origine étaient déjà très mûres, n'était plus consommable. C'est pour ça que, par exemple, cette tomate, ce n'est plus du tout la tomate complètement déformée que je vous avais montrée lors du ramassage. Donc j'ai pu obtenir une tomate de plus belle forme. Donc ceci explique cela. Voilà, donc on commence par la première tomate qui est la Golden Jubilee. Donc une couleur orange assez terne, mais qui est quand même une belle tomate. Ensuite, donc, la Burpee Delicious, donc euh, belle tomate, rouge, donc euh, voilà. Ensuite, la tomate Chocolate Cherry, donc un marron euh, assez éclatant. Ensuite, la Cream Sausage, donc une tomate blanche, j'espère que ça rendra bien à l'écran mais la tomate est relativement blanche, donc euh, blanche euh, ou jaune très pâle en fait. Donc ensuite, euh, bah, on passe sur la tomate euh, Green Envy, donc, euh, qui est une tomate euh, que j'ai obtenue par semi spontané C'est une tomate que j'avais déjà appréciée l'année dernière, mais je vais pouvoir euh, la goûter à nouveau pour euh, la comparer par rapport euh, à mes autres tomates de cette année. Ensuite... La tomate que euh, j'avais semée et qui normalement devait être une green sausage, alors euh, bien sûr ce n'est pas du tout une green sausage, mais je vais quand même euh, la goûter pour voir parce qu'elle a quand même une belle forme, une belle couleur, donc euh, je la trouve plutôt jolie. Alors euh, je me demande en fait si ça ne serait pas une euh, tomate type euh, sans marzano. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui seraient capables de, de, de la reconnaître mais euh, d'après la forme en fait ça me ferait penser vraiment à une tomate sans marzano. Donc au pire euh, voilà je referai l'année prochaine la, la, la green sausage pour voir si c'est bien les graines qui, sont, euh, qui posent problème. Euh, alors il y a peut-être eu euh, une graine dans le, le lot qui n'était pas euh, la bonne, celle que j'ai utilisée je ne sais pas donc euh, voilà donc je la retesterai l'année prochaine et j'ai quand même ramassé en fait euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec les tomates mais euh, pour ceux que ça intéresse des coquerets du pérou donc euh, en fait euh, euh, alors je ne sais pas du tout euh, combien il y a de graines à l'intérieur mais je pense qu'il doit y en avoir quelques unes et vu tout ce que j'ai je pense que je devrais pouvoir en récupérer suffisamment pour si ça intéresse d'autres personnes. Voilà. Donc on va passer maintenant à la première tomate, la Golden Jubilee. Je vais commencer par mesurer la tomate en diamètre. Donc elle fait 6,8-6,9 à peu près. Et en hauteur, elle fait 5,8. Donc maintenant je vais la peser. Donc elle fait 167 grammes. Donc le poids moyen est de 180 à 210 grammes. Donc on est quand même pas très loin. Donc euh, j'estime que, que c'est correct. Donc maintenant je vais la couper. Voilà, c'est une tomate très juteuse. Là, ça a coulé le long de l'assiette donc voilà l'intérieur int est intéressant, un dégradé d'orange en fait euh, un orange plus foncé sur les côtés euh, et plus clair euh, au centre donc je récupère les graines et je vous reprends après On passe maintenant euh, sur la Burpee Delicious donc euh, je vais la mesurer je dirais qu'elle fait à peu près 12,6 sur près 8 cm, je vais la peser, donc elle fait 687 grammes, le poids moyen est annoncé de 200 à 1,5 kg, on est bien dans la fourchette, pas de souci, donc euh, maintenant je vais la couper. Aux tomates rouge beaucoup de graines apparemment donc très juteuse donc je récupère les graines et je vous reprends après voilà donc on passe maintenant à la chocolate cherry alors je vais la mesurer donc elle fait 3 cm à peu près 3 2 sur 2 9 à peu près maintenant je vais la peser elle fait entre 17 grammes 15 grammes. Bon, voilà, c'est à peu près aux alentours de 15 grammes. Donc euh, le poids moyen est de 15 à 30 grammes, donc euh, là c'est parfait. Donc maintenant je vais la couper. Voilà. Très juteuse, donc une tomate très juteuse. Voilà, un joli marron à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. On passe maintenant à la cream sausage. Donc je vais la mesurer en diamètre. Elle fait 4,5 et en hauteur 6,1. Donc maintenant je vais la peser. Elle fait 69 grammes. Le poids moyen est de 80 à 110 grammes, donc on n'est vraiment pas loin, là elle est remontée, bon voilà, c'est la balance n'est pas super précise. Donc on est aux alentours de 70 grammes, donc c'est plutôt correct. Voilà, donc maintenant je vais la couper. Donc encore une tomate très juteuse, donc avec pas mal de graines à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Maintenant à la Green Envy, donc que je vais mesurer en diamètre, qui fait 2,9 à peu près sur 3,9, 4 cm de hauteur. Donc maintenant je vais la peser. 17 g, 20 g, 17 grammes. Le poids moyen est entre 11 et 30 grammes, donc on est plutôt pas mal. Donc maintenant je vais la couper. Alors une tomate très juteuse. Voilà. Donc, Un peu de graines, il n'y en a pas tant que ça. Un beau vert en fait, je trouve vraiment, c'est vraiment joli à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. On va passer à la tomate qui devait être une Green Sausage, mais que je pense être une sans marzano. Donc, je vais la mesurer sur le côté le plus large. Elle fait 6 cm à peu près sur... à peu près 10 cm. Donc maintenant, je vais la peser. Donc elle fait... 126 grammes. 88g et 108g Donc la San Marzano a un poids qui est compris entre 100 et 150g Donc ça pourrait correspondre euh, Maintenant je vais la couper Voilà ce qu'on obtient dans la longueur Et je vais la couper dans l'autre sens voilà, ce qu'on obtient quand on la coupe dans ce sens. Donc maintenant, euh, je récupère les graines et je vous reprends après. Comme d'habitude, j'ai classé euh, les tomates par ordre de mes préférences, donc de la meilleure vers la moins bonne. Donc les deux premières tomates que j'ai le plus appréciées sur cette série, euh, ce sont la chocolate cherry et la green envy donc euh, la chocolate cherry donc, euh, euh, tout comme la green envy sont des tomates juteuses, sucrées et douces euh, avec une petite préférence quand même pour la chocolate cherry qui a vraiment un goût euh, vraiment excellent la green envy est aussi une tomate cerise euh, très bonne et surtout très intéressante euh, euh, par sa couleur qui est assez originale euh, ensuite on a la golden jubilé qui est une tomate juteuse peu sucrée, elle n'est pas douce, elle est plutôt neutre, euh, avec une pointe d'acidité, donc elle est assez ferme, donc euh, c'est assez intéressant en salade, euh, il y a beaucoup de graines dedans, donc euh, voilà je vous la recommande aussi pour les salades, euh, ça reste quand même une, une bonne tomate. Euh, ensuite on a la Burpee Delicious, donc qui est juteuse, légèrement sucrée, douce, je pense qu'elle serait plus adaptée à une tomate farcie ou alors euh, au four euh, euh, cuite plutôt que crue. donc ensuite donc la cream sausage c'est une, une tomate euh, juteuse très légèrement sucrée euh, elle est plutôt acide elle est légèrement farineuse donc euh, je trouve que le côté, le côté euh, farineux est plutôt euh, rédhibitoire pour moi donc ensuite je termine par la tomate en fait dont je ne connais pas le nom, donc je que j'ai appelé euh, pas la Green Sausage, sans doute une sans marzano, euh, c'est possible. Donc elle n'est pas juteuse, elle n'est pas sucrée, elle n'est pas douce, elle est vraiment euh, assez acide. C'est une, une tomate quand même qui est, est vraiment très ferme. Donc euh, voilà, c'est pas vraiment euh, le, le type de tomate que, que je préfère. Donc, euh, voilà, mais j'ai quand même récupéré les graines euh, si ça intéresse quelqu'un. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire afin de vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt